Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de d'écouteurs à conduction osseuse, les, les nouveaux X3 Pro. On avait déjà testé les X3 qui n'étaient pas du tout à conduction osseuse, mais les X3 Pro le sont et surtout ils valent moins de 25 balles. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais le voir vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone et abonnez-vous. Et comme à chaque fois, une vidéo série sur un plateau des produits qui nous est envoyé par les nouveaux, on a reçu les quatre pour pouvoir bah, voir un peu la différence. Alors, si vous connaissez les, pas, si vous connaissez, bloup, si vous connaissez pas les casques à conduction osseuse, en fait, c'est un haut-parleur en fait qu'ils ont mis, mais en fait, c'est la vibration. En fait, ils font vibrer votre tympan ici, et la vibration fait vibrer en fait votre tympan à l'intérieur, et ça fait vibrer les osselets, et du coup, vous avez du son. Voilà, C'est un peu déroutant au milieu, mais ça permet d'avoir un casque qui est positionné, comme on voit un peu sur la photo, ici, là d'avoir une oreille qui est très ouverte et pourtant d'entendre de la musique. Et on aura vu qu'en fait les technologies sont assez différentes en fonction des marques et en fonction des brevets. Et on se dit, là les nouveaux nous proposent quand même un casque à 25 balles, quand les casques chocs sont entre 100 et 150 euros, voilà, on verra avec les, euh, les Hilux qu'on arrive à descendre des sous des 100 euros, et on se dit, mais est-ce que pour 25 euros on a la même qualité et le même son que ceux à 150 euros bah, C'est ce qu'on verra pendant... Euh la vidéo. Donc nous, on a eu la version sans packaging puisque bah, les boîtes, de toute façon, elles finissent à la poubelle et qu'on peut payer moins cher, parce que ça leur coûte moins de transport, sauf la planète, tout ça, les dauphins, tout, voilà. Donc, le câble USB vers micro USB, rien exceptionnel, un petit manuel d'utilisation, mais on verra, c'est pas très compliqué. Notre casque ici, avec un module bon, qui permet d'intégrer certainement une batterie, et de l'autre côté un autre module qui permet bah, le bouton on off, hein, on reste appuyé dessus, et après bah, du coup il se met en bouton en position on et il se met en appairage, bouton volume plus, bouton volume plus, mo euh, moins quand on appuie deux fois sur plus, chanson d'après quand on appuie deux fois sur moins, chanson d'avrès, d'avant, blou pas y arriver ce matin, euh, et ensuite en dessous on aura également une connectique micro USB, pour pouvoir bah, recharger ton casque, rien de fou, encore une fois si ce n'est que le produit, bah en même temps, il est fonctionnel et surtout, il vaut moins de balles. Bon, les arguments forts de la marque, IP56, bah ça veut dire qu'il est euh, splash-proof, encore une fois, il va rester à transpiration, tu vas pas faire du support avec, il est Bluetooth 5.3 voilà, l'eau, la euh, connexion, tout ça, bien avec ton téléphone. La conduction osseuse, ça c'est normal. Grosse autonomie de batterie, on verra ça. Euh, Intensive délai, encore une fois, là, ça fait vraiment vibrer directement dans tes tympans. Et ça, c'est pas mal. Et un, un poids plutôt léger, c'est intéressant. Bon, après, on nous parle des fréquences comme ça. Bon, le truc, le casque, évidemment, en stéréo. Encore une fois, nous chips, euh, un nouveau processeur. Un gros haut-parleur de 16 mm. Et ça, on les croit sur parole, puisque bah, forcément, le haut-parleur, il est plutôt large. C'est vrai qu'on a une bonne conduction. Et par rapport, en fait, on avait d'autres casques qui étaient plutôt ciblés sur le tympan eux ils conseillent plutôt de le mettre ici et on verra qu'au niveau du son, bah en fait, ouais, c'est un peu le jour et la nuit. L'eau latency, donc là, c'est si vraiment tu veux jouer et si tu veux faire d'autres choses. IP56 en a parlé. Voilà, donc là, ils disent bien eux de le mettre directement ici, ne pas le mettre sur le tympan. On a certaines marques qui, pré qui préconisent de le mettre sur le tympan pour faire vibrer ici. Là, on le met vraiment à l'intérieur de l'oreille. Ce qui fait que bon, ça fait vibrer un peu, mais on a quand même un peu de son qui arrive sur les côtés, ce qui peut être assez intéressant. Autonomie jusqu'à 7 heures. Bon, moi, je l'ai depuis que quelques jours là. C'est vrai que je ne l'ai pas rechargé, je ne suis pas convaincu qu'on soit automatiquement à 7 heures, mais si tu ne mets pas trop fort, eh ben, tu peux à mon avis arriver à ce là. Bon, si on doit parler un peu, parce que là, tu vas dire oui, mais alors GLG, le son, le son et la qualité, tout ça. Alors, pour si on parlait du son 1, c'est pas fort du tout. <rire> voilà. C'est un peu le gros regret, c'est qu'il n'y a pas possible de mettre fort. Parce que bah, forcément, c'est juste un, un haut-parleur, ou plutôt que la bobine, qui fait vibrer en fait un petit peu ton os ici et qui fait du son. Donc forcément, il n'y a pas besoin de mettre fort. Parce que si tu mettais trop fort, ça ferait vibrer trop. Et à mon avis, après, on partirait sur de la saturation. Encore une fois, c'est un 4 à 25 bas. Bon, si on doit parler un peu du son, alors au niveau du son, il faudra bien le mettre au bon endroit. Moi, au début, j'avais mis beaucoup trop haut au niveau des tympans et ensuite, après, je l'ai mis au bon endroit comme eux, ils ont mis sur la photo directement ici. Au niveau du médium, on est pas mal. On, a, on entend bien les voix, même si ça fait, on a l'impression que ça fait un petit peu caisse de résonance, tu vois. Ça fait un son qui est voilà, un petit peu d'écho, On se dit, hein, on sent qu'on n'est pas vraiment en contact et tout, mais on a de bons médiums. Pas mal, encore une fois. Ça descend un peu dans les médiums, ça monte un peu dans les médiums et tout. On n'est pas vraiment à la limite des aigus. Tu pas de tititi. Encore une fois, là, c'est pas possible puisqu'on est sur de la vibration osseuse. Même si on a l'impression qu'on monte assez haut dans les médiums, on voit bien qu'on n'a pas d'aigus. Par contre, au niveau des basses, bah c'est de la merde, <rire> c'est la... pas terrible du tout. Voilà, on va, on va pas se mentir, on va pas dire les mots comme ils sont au niveau des basses. C'est pas ça du tout. Autant on a vu avec les certaines marques, la marque Shox, ils arrivent à avoir des basses plutôt sympa, même si on n'aura pas de basses sourdes, encore une fois avec un, un effet comme ça et tout. Mais là, au niveau des basses, voilà, c'est pas ça du tout. On a des petits claquements là, clac, claque, clac, clac. On sent que on sent que ça veut on, on sent que ça veut faire, mais ça y arrive pas. Voilà, donc <rire> encore une fois, ça serait un cas qui sera très ciblé. Tu veux faire du vélo ou tu veux faire du sport, mais tu veux écouter de la musique, mais tu veux quand même entendre ce qui se passe autour. Donc tu auras de la musique sympa, encore une fois, et tu auras vraiment les oreilles les plus ouvertes, où tu seras capable de réagir, d'entendre, d'écouter, ou alors voilà, tu fais du sport, où tu veux, as un coach qui est sur le, sur le banc, qui veut te donner des instructions et tout pour de la voix, ça sera très très bien, ça permet d'entendre tout, d'avoir un peu l'environnement et d'avoir en plus des voix, voire éventuellement de la musique. Après, si aimes bien euh, la musique, euh, bien punchy, euh, grosse musique de motivation, euh, s'il est Eminem ou 50 Cents, là forcément, au niveau des basses, ça veut dire, hein, malheureusement, c'est pas ça. Il y a des petits claquements, hein, on sent qu'il y a des petites basses, hein, il essaie de faire le truc, mais malheureusement, bah, on, je vous rappelle, on fait vibrer un os, hein, donc euh, voilà, on n'a pas une membrane qui permettra d'avoir des basses un peu lourdes. Donc, ce qui justifie un peu le prix des 25 euros TTC, encore une fois, ce n'est pas un casque à 150 balles, c'est un casque à 25 euros. Donc, si tu cherches un petit casque à induction pour essayer, pour acheter, pour te dire « ouais, mais en fait, en vélo, pour écouter de la musique, ou pour entendre juste des instructions, par exemple GPS, tourner à gauche, tourner à droite, nanana, ça va suffire largement. » Après, si tu veux un truc qui est beaucoup plus audiophile, là, forcément, on verra qu'avec des casques plus chers, on fait mieux. Est-ce qu'on verra peut-être avec le Lenovo X4 et le Lenovo X5 voilà. Comme ça, tu peux t'abonner en cliquant à droite là-bas. Tu sauras tout un petit peu sur ces prochains casques. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de mettre un commentaire sous ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce type de casque. Est-ce que pour toi 25 euros, ça te suffirait Ou est-ce que tu préfères attendre d'avoir d'autres casques et dire « Ah, mais est-ce que sur le i4 et i5 ils seront un peu plus chers ?» Mais certainement en dessous des 50 balles, encore une fois. On a résolu ce problème de base. Est-ce qu'on a vraiment mieux pour ce même prix là pour ça il suffit de t'abonner en cliquant à droite là bas sur mon logo je rappelle tu cliques sur la cloche pour ne rien louper tu mets un commentaire de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce type de casque à 25 euros si toi tu en as déjà acheté un ou si éventuellement ça va tu vas l'acheter parce que ça te suffit voilà je lis tous les commentaires je mets un petit cœur d'amour et je réponds à ceux qui ont besoin d'une réponse as aimé la vidéo pouce en l'air t'as pas aimé la vidéo pouce en bas tu as aimé ne pas aimer la vidéo toi qui vois, t'as pas aimé aimer la vidéo, idem. Tu peux également me suivre sur Tipeee, je vous rappelle, il y a un petit abonnement, 1€ par mois, et vous recevez toutes mes vidéos sur mes 4 chaînes, 24 heures avant tout le monde. Petite exclusivité comme ça, et quand il y a les codes promo, vous êtes les premiers à attaquer. Voilà, ça permet de... voilà. si tu veux, ou pas. <rire> Allez, je vous remercie de passer de me voir, ça me fait plaisir, c'est à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts. Prochaine vidéo dès nouveaux. Peut-être cette semaine, parce que j'ai beaucoup de vidéos sur GLG Review, donc GLG Vidéo, on essaie de caler quand il n'y en a pas. Voilà. Peut-être samedi, peut-être dimanche. Tu verras, tu t'abonnes. Allez, bye bye.